Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de Hafsa. C'est une petite fille âgée de 7 ans, souffrant d'une trisomie 21. Alors écoutez maintenant cette histoire. Hafsa, à 7 ans, Hafsa aime rire, Hafsa aime jouer. Hafsa adore les livres, Hafsa adore les histoires, Hafsa est câline. Hafsa est coquine, Hafsa est vivante, Hafsa dévore la vie. Une vie qui ne commence pourtant pas exactement comme toutes les autres vies. Hafsa naît porteuse de la trisomie 21 et atteinte d'une malformation cardiaque qui met sa vie en danger. Il y a 15 mois, il faut l'opérer. Une opération si longue, que risqué. Heureusement, à peine son cœur réparé et remis en place, Hassa ouvre les yeux et sourit à ses parents, debout près de son petit lit d'hôpital, qui la regarde affectueusement, des larmes de bonheur plein les yeux. Les mois passent, Hafsa se rétablit, Hafsa grandit, elle commence à marcher, elle commence à parler. À cause de la trisomie 21, Hafsa fait tout un petit peu moins vite que les autres enfants de son âge. Mais elle fait tout avec détermination, avec application, avec organisation. Hafsa est affectueuse avec tout le monde et tout le monde est affectueux avec elle. Son frère et ses deux sœurs l'adorent. Ils la câlinent, la taquinent, l'aident, la stimulent. Et un jour, le grand jour approche. Hassan va aller à l'école, la même école que tous les autres enfants qui lui ont de faire connaissance avec ses camarades de classe, sa maîtresse, ses éducatrices. Elle les aime déjà. Et tous les enfants comprennent vite que même si elles parlent moins bien que, même si elle mettent un peu de temps à répondre à leurs questions, même si elle ne peuvent courir ni très vite ni très longtemps, même si elle apprennent à lire moins vite que, tous comprennent car ça sera leur ami. Et tout l'aide pas parce qu'il est différent d'eux, pas parce qu'il est handicapé, non. Elle l'aide parce qu'il est comme eux, et comme eux, pour grandir, elle a besoin des autres. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je viens de vous raconter l'histoire de Hazard. Alors, j'ai tiré cette histoire d'après l'art romain, un livre de français, de la classe de CM1, quatrième année primaire. L'édition, c'est ici CDPL. CDPL. Au revoir.